et donc salut tout le monde c'est le on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous montrer ma map euh, que j'ai créé euh, grâce à ce compte là bien sûr avec le code créateur is Lulluin", et des tirs entre les espaces donc ça sera en description la map le code et enfin euh, le code créateur tout sera en description donc euh, voilà il récente euh, celui-là donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ceux qui joueront dessus n'hésitez pas à mettre mon code créateur et aussi à mettre si vous faites des vidéos à mettre ma chaîne YouTube ça serait ça ferait extrêmement plaisir pour le travail que j'ai fourni juste pour cette map. Je pense que je suis le premier euh, première personne à faire euh, cette map là. Donc euh, voici le lobby donc euh, la code créateur euh, voilà donc, vous connaissez donc on va lancer la, la, la game donc là vous changez l'équipe etc ça c'est en mode personnalisé donc on lance la Sno nous, il y a 60 secondes pour lancer. J'ai j'aimais beaucoup parce que souvent, moi, quand je rejoignais, quand je faisais des box fights, donc vous pourrez avoir une mes highlights, etc. qui vont bientôt sortir. Mais souvent, quand je fais des box fights, et bah, ce qui se passe, c'est que les personnes rejoignent trop tard. Donc 30 secondes, c'était si trop court. Donc 60 secondes, on attend que les 4 équipes se mettent là et tout ça, tout, tout le monde soit prêt. Donc quand on lance, ça se lance, voilà. Là, on lance. Donc bien sûr, j'ai tout préparé il une barrière, là vous allez dans le, le loot, hop, vous vous boxe, vous rejoignez, vous coïncidez. Vous, vous, vous après hop, c'est ce fight. Donc il y a 4 points, là, là, là, là, là, là. Donc on a 750 de build on a 35 balles de pompe, 130 euh, d'air, euh, un, un fiche donc euh, rose, voilà, violet, euh, deux mini-potes et un piège. Un piège, ça il n'y avait jamais de piège. Je, je me suis dit, ouais, c est, c est, il se passe quoi Il n'y a, a pas de piège dans les euh, dans les box fight alors que en vrai game il peut avoir des pièges donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas mettre des pièges et vraiment s'entraîner pour euh, bah pour les FNCS hein. donc euh... ah oui c'est pas le, le bon truc donc euh, c'était le win donc n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter donc euh, voilà et merci à ceux qui mettront euh, ma chaîne en description ça fera extrêmement plaisir allez